C'est un exploit de l'Université Nongo-Conakry. Pour en arriver là, il a fallu un travail acharné qui a abouti à un processus d'évaluation sur des programmes présentés par l'institution. L'initiative vise à qualifier davantage le système éducatif de la Guinée. L'informatique appliquée à la gestion des entreprises, le programme banque et finance, le commerce international, transit douane et le programme de sociologie. Au terme des évaluations, l'UNC a obtenu 100%. Un résultat qui ne surprend pas le recteur. Le travail acharné, quotidien, et il se trouve qu'avant même cette question d'évaluation et de qualité, l'UNC s'inscrivait, ça c'est de notre propre chef, dans l'assurance qualité. Le recteur n'est pas surpris. Que dire du fondateur qui se dit fier de son personnel qui vise l'excellence toujours une longueur d'avance sur les autres, l'université Nongo de Conakry se donne les moyens pour être la référence. Nous avons des programmes accrédités par les autorités de l'éducation et au niveau international, déclare le fondateur, qui explique de passage comment ils ont réussi à s'adapter à l'international. Il y a eu un expert venant du Maroc où on n'avait pas du tout à peu près les mêmes approche, Donc euh, voilà, ce euh, n'était pas les mêmes euh, unités d'enseignement. Comme vous le savez, la Guinée étant vraiment euh, quittrice le système LMD et jusqu'à présent le Maroc c'est les unités d'enseignement donc il y avait ce petit conflit là mais qu'on a eu vraiment à résoudre à l'interne. Le processus d'évaluation est un phénomène mondial donc il concerne toutes les universités du pays. C'est du moins la précision du conseiller chargé des questions de l'enseignement supérieur au ministère de tutelle. C'est pour leur propre renommée et pour faciliter la tâche de poursuivre les études à l'extérieur à leurs étudiants diplômés. Les responsables de l'UNC n'entendent pas se limiter là. Ils s'engagent à améliorer la qualification du système de l'éducation de la Guinée.